Théo Tu es réveillé Ah, oh, allez mourir. Tu vas encore être en retard si tu traînes dans ton lit. Théo, si tu ne te lèves pas, je lâche ton frère. Et je te préviens, il a pas bouffé ce matin. Ah, oh, mais laissez-moi dormir. Alors Théo, tu as bien dormi j'ai rêvé qu'on lâchait un fauve sur moi. Ah Attends. Ah non, c'était vrai <rire> Ah, ça doit être ton ami. Bon, bah, j'y vais alors. Bonne journée. Ouais, c'est ça. Bisous, bisous. Oh, t'as pas l'air réveillé, mon vieux. M'en parle pas, j'ai été réveillé à la dure. Et c'était quoi aujourd'hui, du Man vs Wild. Beau vieux, il y a des fois où je te plains de pas être fils unique. M'en parle pas. Tu devrais demander l'asile politique chez moi. Si tu serais tranquille et puis... Hé euh... hey, Théo, Théo, pourquoi tu t'arrêtes Devant... De, de, de, de bon. Ah, ça va, j'ai compris. C'est Clara, c'est ça Euh, non, non. Écoute, tu devrais vraiment lui dire que t'es amoureux d'elle. Mais t'es dingue J'oserais je... <rire> je... Je... Je... Je jamais. Pff, ouais, t'as raison, ça sert à rien. Surtout qu'elle a déjà un copain. C'est pas vrai C'est impossible Non Non oh. Non je déconne Elle est encore célibataire <rire> à La tête que ça fait Alors toi, tu ne le sais pas encore. Mais t'es un homme mort <rire> ah Et c'est ainsi que la bombe Blast détruisit la ville de Netopolis, mettant dans le même temps fin à la guerre. Déjà la fin du cours Bon, bah, à la semaine prochaine, les enfants. Et surtout, n'oubliez pas de revoir tous les jours votre cours. Quand je dis tous les jours, hein, c'est tous les jours, hein. Vous devez étudier tous les jours sans faute C'est compris Alors passez une bonne journée. Hé hey. Hé, hey, Théo Hein Qu'est-ce qu'il y a j'ai une super idée. Ça te tente qu'on aille euh, au ciné demain Il y a Super Batman contre Iron Hulk en ce moment. Ah ouais Pourquoi pas euh, Par contre j'ai pas trop de thunes. Ça te dérange de me payer la place T'inquiète pas, hein, je te rembourserai dès que je pourrai. Mmh. Ça devrait aller. Par contre... Tu me devras des intérêts dont le taux sera non négociable. Mmh. <rire> Putain de S. Bon, moi, tu as de quoi inviter Clara demain. Attends. Quoi Je te propose deux alternatives, monsieur Satan. Soit tu vas toi-même inviter Clara au cinéma, soit c'est moi qui lui balance tout. Espèce de traître Allez, elle doit être encore dans sa classe. Je te donne 10 secondes pour aller la trouver. 10, 9, 8... Tu me le paieras. Hé, hey, garde la monnaie <rire> Euh, sinon... T'es sûr que tu veux pas venir avec... Vas-y maintenant euh, Oui chef Ah là là Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un bon pote <rire> Ou pour se marrer un bon coup Sarah ah Alors, euh, de quoi voulais-tu me parler euh, en, en fait, euh, est-ce que tu est-ce que tu fais quelque chose demain après-midi euh, Rien de particulier. Euh, ça, ça, ça, ça. Ça te dirait d'aller au cinéma avec moi demain Avec plaisir. Euh, euh, je veux dire, euh, oui. Elle a accepté. Yes, champagne. Oh ça marche. Bon bah, à demain. À demain. Allez, raconte, qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit oui Ah mec, tu gères Tu parles, je serais sûrement trop gêné demain. Et je vais passer pour un imbécile devant elle. Je sais même pas ce qu'on va aller voir. Tu peux pas savoir à quel point je stresse C'est sûr que je vais me planter, je vais me planter J'aurais plus aucune chance avec elle. Hey, calm down, man. Stresser comme un abruti maintenant, ça sert à rien. Fais-le demain. Non, il faut aller fêter ça. Moi, je te propose d'aller geeker chez moi. Et comme je suis un super pote, c'est toi qui paye la pizza. Oui, t'as raison. Je devrais pas stresser autant.